Ici, on va vous montrer la fonctionnalité de IMT Lazarus pour les reports de navigation en à, à YouTube sur les dispositifs iPads. On a, on a été euh, sur différentes vidéos et maintenant à la plateforme IMT Lazarus sur la fonctionnalité des reports de navigation en YouTube. On va voir toutes les vidéos qu'on était à regarder par chaque dispositif. On va voir euh, les vidéos, on, on peut les jouer, et on va avoir un report complet de la navigation de nos élèves et de nos enfants. En saillant ça, on va savoir quels sont leurs intérêts quelles sont les préoccupations au niveau de l'apprentissage?